Bonjour, je vous présente mon capteur physiologique qui permet de mesurer trois paramètres, soit la conductance cutanée, la respiration et le rythme cardiaque. Faisons un survol du circuit. Alors, on a deux bandes d'aluminium qui sont euh, maintenues sur les doigts. Donc, je prends deux doigts. Puis, euh, donc, il y, y a une certaine résistance euh, dans la peau qui varie selon euh, la quantité de sueur que, que ma peau produit. Donc, ce que je vais faire, c'est mesurer cette résistance-là. Donc, euh, j'ai un petit pont de Wheatstone euh, avec euh, d'autres valeurs de résistance pour, qui sont compensées avec euh, la valeur euh, de ma résistance cutanée. Ensuite, on mesure euh, le, le petit voltage qui est produit par ce pont de Wheatstone-là. Donc, s'il y a un déséquilibre euh, dans le pont de Wheatstone, ça fait un petit voltage et on le mesure avec un amplificateur d'instrumentation. Et ensuite, on le filtre avec un filtre passe-bas et un filtre passe-haut, afin de former un filtre passe-bande. Donc, on enlève la valeur DC et on, on enlève aussi les hautes fréquences. Pour ce qui est euh, du capteur de respiration, donc c'est euh, ici, c'est un élastique euh, qui, euh, peut, euh, dont la résistance change euh, si on l'étire. Donc, euh, ensuite, j'ai deux fils de chaque côté de cet élastique-là. Euh, donc, ce que je fais, c'est le même principe. Euh, je fais un pond wheatstone euh, qui est situé juste ici. Donc, avec le pond wheatstone, je mesure la résistance euh, de l'élastique qui varie selon la respiration. Donc, le petit voltage, j'ai ensuite amplifié avec un autre amplificateur d'instrumentation qui euh, permet de résoudre le bruit aussi. Donc, ensuite, il passe dans un filtre passe-bande. Donc, même chose, on enlève la valeur DC et on conserve seulement des euh, basses fréquences. Donc, euh, parce que la respiration se produit à très basse fréquence. Et finalement, on a un électrocardiographe. Donc, c'est un peu le même circuit que j'ai utilisé dans ma vidéo sur mon électrocardiographe. Petit ajout, euh, donc, l'électrode de ground, elle se fait avec. Euh, mon capteur de résistance cutanée donc ça ce, c'est mon ground puis j'ai euh, deux deux électrodes ici donc c'est des électrodes plus médicales que ce que j'employais dans mon autre vidéo donc ça me permet euh, ensuite euh, de mesurer ce mini voltage là avec un amplificateur d'instrumentation encore une fois euh, et euh, un autre fil passe bande donc même principe, on enlève le DC et on enlève les haute fréquence pour avoir un beau signal affiché à l'écran donc par la suite il y a un petit arduino aussi s'appelle un Arduini, c'est tout simplement euh, euh, la version miniature euh, d'un arduino donc c'est juste la, la puce euh, atmega 328 et donc elle va euh, donc les trois les trois signaux sont numérisés par cette puce là donc s'envoyer dans les entrées analogiques et euh, donc, on a également un petit module sans fil, donc NRF24L01, euh, qui est relié à l'Arduino. Donc l'Arduino, une fois qu'il a numérisé les, les valeurs du signal, va les envoyer euh, à l'ordinateur avec ce petit module-là. Et on alimente le tout par batterie. Donc c'est une batterie euh, lithium euh, et un petit module ici qui permet de booster euh, à 5 volts. Donc, tout mon circuit fonctionne à 5 volts, excepté le, le, le, capte, le transmetteur sans fil qui lui fonctionne à 3.3 volts. Donc, j'ai rajouté un petit régulateur qui lui donne 3.3 volts. Donc, c'est quand même important euh, que ce soit à batterie parce qu'il euh, y a beaucoup d'électrodes reliées sur mon corps. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un problème électrique. Euh, donc, ça pourrait être dangereux. Et euh, ensuite, bon euh, pour la partie qui est reliée à l'ordinateur, ben, c'est tout simplement dans du No Uno avec un autre NRF 24L01 qui lui va recevoir les données et euh, transmettre euh, euh, le, le flux de données euh, à l'ordinateur par le port série. Pour ce qui est du traitement des données sur l'ordinateur, j'utilise SciLab. J'ai fait un petit programme euh, avec une interface graphique. Alors il va ouvrir le port série, euh, capturer toutes les données qui sont envoyées par le port série et euh, séparer les trois signaux. Donc il va avoir euh, une partie du code qui va analyser le signal de la conductance cutanée, l'autre partie de l'électrocardiographe et l'autre partie de la respiration. Et il va afficher les graphiques de ces trois signaux en temps réel. Le programme va calculer la fréquence cardiaque et la fréquence de respiration. Pour ça, il va prendre la dérivée du signal il va regarder les endroits dans le signal où il y a une transition vraiment importante. Ce qui va identifier, par exemple, dans le cas de l'électrocardiographe, les pics ventriculaires. Et dans le cas de la respiration, euh, vraiment le, le dessus de la courbe, le maximum de la courbe. Et il va mesurer l'intervalle entre ces points-là, de manière à trouver la période correspondant à chaque événement. Et il va faire l'inverse de la période pour avoir les battements par minute. Ou le taux de respiration par minute vu que c'est simplement une dérivée il y aurait manière d'améliorer l'algorithme pour avoir quelque chose de vraiment précis puis de, de s'assurer que la valeur affichée de battement cardiaque et de respiration est la bonne et qui n'est pas due à des aléas dans le signal c'est un circuit qui est très sensible au mouvement. donc il faut vraiment s'assurer de rester immobile ensuite euh, donc il est très très précis, donc il faut ajuster des potentiomètres euh, pour être vraiment dans le, la bonne partie du signal. Donc il faut ajuster euh, le potentiomètre euh, pour la résistance cutanée. Donc c'est un potentiomètre qui est placé dans le pont de Whistone et qui permet... Euh, autrement dit, on veut avoir la valeur de résistance du potentiomètre qui est à peu près équivalente à la valeur de résistance moyenne de la peau. Euh, pour être capable de voir les tout petits changements... Euh, de, de résistance cutanée. Ensuite, pour la respiration, euh, ça on a juste besoin de l'ajuster une seule fois au début. Lorsqu'on installe euh, le, le capteur, euh, donc un certain niveau de base euh, d'étirement, puis euh, donc on veut ajouter la respiration pour que ce niveau-là d'essai soit euh, à peu près au milieu euh, du signal. Euh, pour l'électrocardiogramme, il est déjà calibré pour être euh, bien fonctionnel, il faut simplement ajuster les électrodes euh, pour avoir un bon signal, donc euh, un petit peu jouer avec, essayer de, de voir comment que le signal évolue pour être capable d'avoir vraiment de bien voir les, les pics ventriculaires. Ça, c'est ce que ça donne quand je suis plus relax. La suite du projet, ça va être de faire une carte imprimée de l'électronique de s'en servir dans des projets où, où on peut mesurer le stress selon le contexte ou des choses comme ça.